bien euh, le télétravail est une tendance sociale euh, de fond qui répond à des aspirations euh, qui consistent à mieux répartir la charge entre la vie professionnelle et la vie privée et puis dans le même temps se conjugue cette organisation spatiale du travail c'est à dire le flex office on travaille dans des grands plateaux dans lesquels on n'a plus de euh, postes attitrés et on comprend bien que l'un ne vaut pas sans l'autre, puisque lorsque les entreprises veulent généraliser le flex office, par définition, elles doivent donner à leurs collaborateurs des capacités de travail à distance, car si tout le monde vient à tout moment au bureau, on ne peut évidemment pas réduire le nombre de postes de travail disponibles pour, pour tout le monde. Alors, l'exemple de la société générale est emblématique en la matière, puisque je me rappelle très bien que les premières discussions syndicales euh, ont commencé en 2016 sur euh, le télétravail et que euh, le premier accord de télétravail a été signé en 2017 qui prévoyait un jour de télétravail par semaine extensible à deux. Et puis, le second accord de télétravail a été signé avec les organisations syndicales en 2021 prévoit deux jours de télétravail extensibles à trois, voire à quatre, quatre jours de télétravail pour certaines professions spécifiques, notamment dans les professions informatiques de programmation où la présence au bureau n'est pas nécessaire pour exercer son, son son métier. Et donc, on voit bien que euh, en quelques années, on est passé de un jour de télétravail extensible à deux à deux jours extensibles à trois. Et dans le même temps, au siège de la Société Générale à La Défense, se sont généralisées les pratiques de, de flex office. Les pratiques de flex office sont maintenant généralisées à l'ensemble euh, des 210 000 mètres carrés que la Société Générale euh, a à La Défense en pleine propriété et qui euh, rassemble à peu près 12 000 collaborateurs, faisant à la Société Générale, de la Société Générale à La Défense, le premier ou le second employeur avec, euh, avec Total. On peut comprendre d'ailleurs que euh, cette préoccupation de flex office euh, ait été au cœur des évolutions de la stratégie immobilière quand on sait que selon les classements, <coughs> la dépense immobilière est le deuxième poste euh, de charge dans une grande entreprise derrière les RH et euh, à égalité ou en compétition avec l'IT. Et donc, euh, la réduction de la dépense immobilière a évidemment était une des préoccupations qui a poussé à la systématisation du, du télétravail et on y reviendra et du flex office on y reviendra bien sûr plutôt dans les nouveaux modèles économiques. Alors tout ça vivait sa petite vie euh, tout à fait euh, tout à fait tranquille lorsque la pandémie a renversé la table et a accéléré ses tendances puisque nous étions dans un accord de télétravail qui partait d'un principe de volontariat à un système où, rappelez-vous, hein, euh, en mars 2020, le confinement total impose le télétravail pour l'ensemble des salariés sur une durée indéterminée. Et Par conséquent, on se retrouve euh, basculé, je dirais même presque bousculé dans euh, nos habitudes de travail puisque euh, le travail à distance devient la règle. Dans le même temps, on accroît les capacités des collaborateurs à, à travailler à distance, numérisation des processus de travail, nomadisme, c'est-à-dire équipement des collaborateurs en, en outils de travail à distance, ordinateur, siège ergonomiques, connexion longue distance, mais également capacité de s'authentifier plus facilement que dans l'ancien système où il fallait des tokens et autres choses compliquées. Bref, le télétravail ou, ou travail à distance se généralise et euh, devient incontournable dans le fonctionnement des entreprises et pendant ce temps-là, le flex office poursuit sa progression. Donc, on a véritablement la conjonction de tendances longues, euh, sociales et spatiales du travail, précipitées et accélérées euh, par la pandémie, qui créent la nouvelle normalité du travail post-Covid, c'est-à-dire celle dans laquelle nous nous retrouvons avec une société dans laquelle le télétravail est devenu la règle, en tout cas pour les grands groupes et pour les postes qui le peuvent, et le flex office est devenu une des pratiques les plus générales de l'organisation du travail. Alors, si on essaye d'aller un cran plus loin, je voudrais attirer votre attention sur une interview qu'a donné Patrick Pouyanné, le patron de Total, le 31 janvier 2022, vous retrouverez ça facilement sur, sur Google, et où il dit, quand je me balade dans les étages de la tour Total, je m'aperçois que du lundi au vendredi, il y a 65% de présents, et que le vendredi, il y a la moitié de 65% de présents, c'est-à-dire qu'il ne reste qu'un tiers des collaborateurs euh, qui sont présents le vendredi, et alors, était-ce un effet d'annonce ou une réflexion à lancer Il a, dans cette interview, évoqué la possibilité d'une semaine de quatre jours, c'est-à-dire fermer les bureaux de Total le vendredi, considérant que qu'on sacralisait ainsi une journée commune de travail à distance et puis qu'on tirait les conséquences pratiques du fait que les collaborateurs n'étaient plus sur place le vendredi. Voilà. Donc, je ne sais pas si euh, ce type de démarche aura euh, du succès à l'avenir ou pas. En tout cas, euh, à ce stade, on peut euh, déjà euh, conclure une, une première chose relativement simple. L'organisation euh, spatiale et sociale du travail est bouleversée, de mon point de vue, de façon durable. La pandémie a obligé à franchir un cap et, on a défini, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle normalité. Alors, c'est évidemment euh, beaucoup plus vrai pour euh, les salariés euh, des grands groupes pour lesquels les postes sont parfois adaptés. Hein, tout n'est pas possible. Par exemple, dans une banque comme la nôtre, où l'essentiel de l'activité se fait dans les agences bancaires, c'est très compliqué d'appliquer le service à distance lorsqu'on est censé rencontrer les clients. Alors, on le fait bien entendu également pour respecter l'accord, mais on ne le fait pas dans les mêmes proportions qu'on peut le faire sur des, de, sur des postes de siège. Donc, on voit bien que, euh, en tout cas dans les, les grands groupes, euh, cette nouvelle normalité du travail post-Covid, c'est la généralisation du travail des distances, c'est la généralisation du flex-office, ça veut dire une profonde remise en cause de la façon dont on travaille, mais aussi et surtout de la façon dont on va construire, concevoir et animer la vie des bureaux. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce euh, premier point qui permet de, de partager en quelque sorte ensemble ce, ce cadrage. Est-ce qu'il y a à ce stade, avant qu'on regarde euh, la conséquence que ceci a sur euh, l'évolution de l'offre de bureaux, est-ce qu'il y a des, des remarques ou des commentaires à ce sujet Apparemment, non. Vous avez l'air tous convaincus par le fait que euh, nous belle, sommes. Une belle mise en perspective. Bon, après, je, je pense qu'on euh, a à peu près euh, tous vécu cette, euh, cette même, euh, même expérience. Et donc, elle n'a en soi rien de, de particulièrement euh, euh, révolutionnaire. Mais je pense que c'était utile de faire un point sur euh, le ce qu'est qu cette nouvelle normalité du flex office et du télétravail. Alors, si on aborde le, le second point, euh, qui sera évidemment un petit peu plus long, c'est de se dire, euh, mais au fond, comment cette nouvelle organisation spatiale et euh, sociale du travail impacte euh, euh, fortement ou pas euh, l'évolution de l'offre de bureaux Alors, on, on nous sommes trouvés confrontés à une situation paradoxale et à vrai dire, assez amusante, si les choses n'étaient pas sérieuses, euh, puisqu'on s'est posé plusieurs questions. On s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour que les salariés ne viennent plus au bureau Après, une fois qu'ils étaient partis, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils reviennent Et puis après, on s'est dit, bah, entre euh, les, des salariés qui ne viennent plus et puis des salariés qui ne veulent pas revenir, est-ce qu'on pourrait essayer une, une troisième voie Alors, on va euh, évidemment... Euh, creuser l'ensemble de ces points et donner un exemple concret pour que vous puissiez mesurer la manière dont on conçoit et dont on programme les bureaux. D'abord, à cette question, comment faire pour que les salariés ne viennent plus au bureau, elle ne paraît, elle paraît maintenant aujourd'hui tout à fait évidemment saugrenue, mais il faut quand même se rappeler pour l'histoire qu'être capable... Euh, de faire partir et de faire travailler à distance l'ensemble des collaborateurs de la banque, euh, pour prendre l'exemple de la Société Générale, du jour au lendemain, dans la période de grand confinement, a été extrêmement compliqué. Alors, pour vous faire sourire, moi, je disposais d'une autorisation spéciale qui me permettait de me déplacer malgré le, les règles de, de confinement, et je m'étais mise en tête de venir au bureau, parce que je m'ennuyais chez moi. Et en fait, je m'ennuyais tout autant au bureau que chez moi, puisque quand j'arrivais à mon bureau, il n'y avait absolument personne. Et évidemment, c'était euh, très bizarre de se retrouver sur des plateaux de bureaux immenses de 1000 ou 1200 mètres carrés, sur lesquels il n'y avait absolument personne. Et sur les neuf étages de l'immeuble dans lequel je travaille, il n'y avait absolument plus personne. Ça a posé des problèmes logistiques considérables. Hein et en particulier dans la banque, où nous avons euh, des critères de sécurité euh, qui font qu'on euh, ne peut pas euh, opérer des opérations à distance facilement quand les liaisons à distance ne sont pas euh, sécurisées, et ça a été euh, évidemment assez compliqué. Alors, <coughs> la vraie question qui s'est posée ensuite a été de se demander comment on pourrait faire pour que les salariés reviennent au bureau. Parce que assez paradoxalement, on a vécu deux étapes. Dans la première étape de sidération, les gens se retrouvent chez eux, leurs appartements ne sont pas forcément adaptés, ils n'ont pas l'habitude de vivre ensemble, ils marchent un peu sur les pieds. Bref, la, la situation euh, du télétravail euh, obligé est compliquée. Mais, et c'est un point très important d'évolution que j'ai vu, assez rapidement, les gens se sont organisés. Il y a ceux qui ont décidé de tout plaquer pour aller vivre en province et de retrouver un peu de verdure. C'était ceux qui, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais qui par principe, soit étaient mal installés à Paris, soit voulaient en profiter pour changer de vie. Et ceux-là, bah, une fois qu'ils étaient bien installés, et qu'ils travaillaient à distance, ils n'avaient pas très très envie de revenir. La deuxième catégorie de salariés qui n'avaient pas du tout envie de revenir, ou ont très, très peu envie de revenir, c'était euh, les salariés qui... Euh, eux, parmi les plus jeunes, trouvaient extrêmement confortable de ne pas avoir à se lever le matin pour aller travailler et qui, en floutant l'arrière-plan, comme le fait Abdenour, peuvent euh, travailler en pyjama à peu près. Enfin, là, ce n'est pas son cas, je vous rassure, d'après ce que vous pouvez voir, il est très élégant. Mais finalement, euh, générationnellement parlant, nous avons eu beaucoup de mal à faire revenir certains collaborateurs. Et on a même des collaborateurs qui ne sont pas revenus euh, qu'on a appelé les décrocheurs, et on s'est dit, mais euh, comment va-t-on faire pour euh, faire revenir les collaborateurs au travail Et donc, comment faire évoluer euh, notre offre de, de bureau pour qu'elle soit euh, compatible avec les aspirations des, des salariés Alors, euh, le, le premier point, c'est que nous avons euh, évidemment... Essayer de prendre en compte les inconvénients majeurs que nous avions remarqué de, euh, du travail à distance complet. Et j'en citerai trois, qui sont euh, les points sur lesquels on a le plus travaillé pour faire évoluer notre offre de bureau. Le premier élément, c'est que le télétravail, par définition, éloigne le salarié euh, du bureau, au point que euh, nous avons euh, nous sommes retrouvés dans des situations euh, tout à fait étranges dans lesquelles euh, certains collaborateurs qui venaient d'entrer dans l'entreprise on ne les avait jamais rencontrés et donc euh, dans cet éloignement euh, du salarié au, au travail on euh, on a perdu un, un lien avec euh, les collaborateurs et euh, c'est évidemment très ennuyeux pour la cohésion de l'équipe le deuxième point c'est que le flex office a une tendance à distendre le, le lien social, puisqu'au fond, les gens euh, n'ont plus d'espace à eux et altèrent le sentiment d'appartenance. Et ça, c'est un point important. Et quand on voit la difficulté que nous avons à maintenir nos collaborateurs dans nos équipes, c'est-à-dire lutter contre le turnover, évidemment, recréer du lien social et redévelopper le sentiment d'appartenance était évidemment un point très important. Donc, finalement, on avait cette euh, double question, cette étape que je vous dirai un truc amusant après. Dans un premier temps, on s'est demandé comment on ferait pour que les gens ne viennent plus, et puis après, on s'est demandé comment on ferait pour qu'ils reviennent. C'est un peu cette situation paradoxale qui fait que quand les gens mettaient leurs masques, on ne les reconnaissait pas, et maintenant qu'ils les enlèvent, on ne les reconnaît plus non plus. Donc, euh, voilà, c'est assez curieux, mais... On, on, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour nous assurer que nos collaborateurs veuillent revenir au bureau, d'autant plus que euh, je voudrais euh, évoquer sans entrer dans le détail un sujet euh, de préoccupation pour le chef d'entreprise qui est, qui est, que je suis, qui est la productivité de nos salariés, et notamment euh, la productivité du travail à distance. C'est un sujet euh, assez délicat, et vous trouverez à peu près la moitié des gens qui vous diront que la productivité du télétravail est supérieure à celle de la productivité euh, du travail sur site, et puis la moitié qui vous diront euh, exactement le contraire. En fait, si on veut, euh, en tant que chef d'entreprise, euh, qui réfléchit à la manière de, de réaménager ses, son offre de bureau, améliorer la productivité, il faut s'apercevoir d'une de, de, toute petite chose qui va sous le sens hein, quand on le dit. En fait, il y a évidemment la productivité individuelle et la productivité collective. Et c'est la somme de la productivité individuelle et de la productivité collective qui font la productivité globale. Or, si on veut être bienveillant, on dira que le télétravail n'a pas dégradé la productivité individuelle, on présume, parce qu'on est bon garçon, que, grosso modo, les gens sont de bonne composition et font à peu près leur boulot correctement quand ils sont chez eux. Bon, je pense que c'est vrai, en tout cas, je veux le croire. En revanche, sur la productivité collective, toutes les équipes qui ont besoin de travailler ensemble, je pense par exemple à des équipes de promotion immobilière qui répondent à un concours, qui font des plans, euh, qui dessinent des immeubles, les agences architectes, etc., on a beaucoup perdu en productivité collective parce que Zoom, Teams et autres Skype euh, sont des outils formidables pour se parler quand on ne peut pas s'approcher, mais <coughs> nuisent à ce qu'on appelle, dans un mot pompeux que j'aime beaucoup parce qu'il fait très chic, à la sérendipité, c'est-à-dire l'aptitude à trouver par hasard des solutions communes juste parce qu'on en parle à la machine à café. Ça vous paraît probablement tout à fait anecdotique, ça ne l'est pas du tout. Le nombre d'idées qui émergent parce que les gens se croisent et discutent cinq minutes, est un élément essentiel de la productivité euh, de la productivité collective. Donc, nous nous sommes dit, si on tient compte de l'ensemble euh, de ces facteurs négatifs du travail à distance et qu'on veut faire revenir quand même nos collaborateurs au bureau et en particulier nos collaborateurs euh, les plus jeunes, il faut rendre le bureau à nouveau désirable. Et donc, rendre le bureau à nouveau désirable, ça veut dire modifier l'offre de bureau pour qu'elle réponde à l'envie des collaborateurs de revenir, de revenir sur site. Et quand on regarde <coughs> ce qui constituait finalement les points essentiels pour que nos collaborateurs reviennent au bureau, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de critères à satisfaire pour que l'offre de bureau redevienne attractive. Bon, D'abord, il faut promouvoir la valeur sanitaire du bâtiment. La valeur sanitaire du bâtiment, c'est de dire, si vous venez travailler au bureau, euh, vous n'êtes pas dans un endroit qui vous met en danger, en particulier pour le Covid. Ça veut dire qu'il faut euh, que nous soyons très exigeants sur les aérations, les circulations, les précautions sanitaires, etc., euh, l'accès à la cantine. Bref, il faut que les collaborateurs aient le sentiment que la valeur sanitaire des bâtiments, qui est une notion qui a émergé euh, récemment, que cette valeur sanitaire-là est importante pour, pour l'employeur. On peut venir travailler en toute sécurité sans mettre en cause sa santé. Mais ça ne suffit pas. Il faut également promouvoir le bien-être au travail. Et promouvoir le bien-être au travail, c'est faire en sorte que par rapport au bureau qu'on connaissait auparavant, on apporte un certain nombre d'éléments. Et l'élément le plus important que les collaborateurs ont voulu retrouver, c'est l'air pur, si on peut dire à la défense, et en tout cas, la végétalisation est l'une des principales modifications dans la conception des bureaux. Je vais vous montrer des, des, un document tout de suite. C'est évidemment l'apparition d'une végétalisation euh, massive euh, des bâtiments, l'apparition de terrasses, de balcons, de loggias, bref, des, en, des endroits où les collaborateurs peuvent s'oxygéner, peuvent se réunir, euh, peuvent se réunir pour, pour, pour travailler. Également, sur ces terrasses, on peut faire, comme on le fait à la Société Générale, des jardins potagers, des ruches pour ceux qui n'ont pas peur de se faire piquer, mais également la pratique du yoga et autres, et autres médecines douces, si on peut l'appeler comme ça, qui font qu'à l'heure du déjeuner, les, les collaborateurs, parfois d'ailleurs plutôt les collaboratrices en ce qui concerne le yoga, même si cette remarque peut paraître terriblement sexiste, euh, en tout cas, quand je vois les cours de yoga euh, euh, sur le rooftop de mon immeuble, je, je vois surtout euh, le professeur de yoga et, et, et, et, les, et les participants. Bref, donc, valeur sanitaire du bâtiment, bien-être au travail et puis surtout apporter des services. Apporter des services, c'est d'abord, évidemment, la conciergerie. C'est la capacité qu'il y a de pouvoir avoir des colis qui arrivent euh, d'Amazon ou d'ailleurs, dans des espaces où les livreurs peuvent les déposer. Et c'est vachement pratique parce que finalement, vous définissez votre lieu de travail comme l'endroit où vous livrez vos colis et vous n'avez pas à vous casser les pieds à aller à la poste hein, le samedi quand c'est noir de monde pour récupérer le colis Amazon que vous avez euh, commandé. Mais ça ne suffit pas. Il y a des possibilités aussi. Euh, alors les salles de sport, c'est très ancien. Des crèches, on a euh, euh, des prestations de coiffeurs, des prestations de pressing, on a des prestations de recharge électrique, mais également de réparation des vélos. Bref, il faut que finalement, le bureau soit un, un espace dans lequel on, on apporte des services que les collaborateurs aiment retrouver sur place de façon à faciliter la vie. Enfin, dernier, dernier point, euh, après la valeur sanitaire des bâtiments, le bien-être au travail, les services, il y a aussi... Un, une tendance de fond très importante que je voudrais signaler ici parce que le monde d'après ne sera pas le monde d'avant ce qui va profondément changer et on le voit par exemple à la défense c'est la programmation alors la programmation immobilière je pense que tout le monde sait ce que c'est mais pour ceux qui l'auraient oublié c'est la manière dont on répartit les activités au sein d'un euh, bâtiment et en fait les usages du bâtiment et quand vous regardez ce qu'est la tradition de la défense depuis, euh, par exemple, pour donner cet exemple-là, hein, mais ce serait vrai ailleurs, dans d'autres métropoles, bien entendu. Si vous regardez la tendance euh, de, ces, de ces immeubles de bureaux, vous allez voir essentiellement des immeubles mono-utilisateurs, mono usage Mono-utilisateurs, mono mono parce que c'est plus pratique d'être euh, tout seul dans un immeuble qu'en copropriété, et mono usage cest c'est-à-dire soit 100% hôtel, soit 100% bureau, soit 100% résidentiel. Or, cette programmation-là, elle va changer, puisqu'on va de plus en plus promouvoir une offre de bureaux intégrée dans ce que j'appelle un millefeuille, c'est-à-dire dans une tour à la défense version 2030, vous aurez au rez-de-chaussée des commerces, des zones de coworking, des espaces de détente. Dans les premiers niveaux les plus sombres, vous aurez des bureaux. Ensuite, on mettra euh, probablement un hôtel trois étoiles, puis des logements, puis éventuellement à nouveau des bureaux, puis euh, d'autres capacités hôtelières. Plus on s'élève dans, dans, dans la hauteur du bâtiment et plus il est clair, et plus les services sont à valeur ajoutée. Et sans oublier bien entendu le rooftop, le tout et c'est le point le plus important dans l'évolution de ces bâtiments, c'est que ces bâtiments seront ouverts à tous, c'est-à-dire non pas seulement aux utilisateurs de la tour, mais à ceux qui passent dans le quartier, que ce soit des résidents, que ce soit des touristes ou que ce soit des visiteurs. Et donc, la principale euh, évolution de l'offre en quête de sens, c'est la modification de la programmation immobilière, c'est-à-dire la disparition progressive des immeubles mono-utilisateurs, mono, mono usage vers des, euh, des immeubles multi-usages et multi-utilisateurs. D'ailleurs, il faut qu'on y arrive parce que euh, la Défense est un formidable quartier d'affaires, mais c'est un échec du point de vue euh, résidentiel. Euh, et ça, c'est lié au fait qu'on euh, a concentré et notamment des populations défavorisées dans des immeubles qui leur étaient dédiés, d'une part, et d'autre part, on a fait des tours de bureaux. Et de ce fait, on se retrouve avec des tours de bureaux qui se vident à 18 h euh, le soir et qui font que le, dé, le, le quartier se désertifiait au point que certains collaborateurs ou collaboratrices qui sortaient tard euh, étaient inquiets de la sécurité du, du trajet entre eux, leur entreprise quand elle est loin des transports, comme l'est général, et le, et le métro. Donc, ça veut dire que si on veut revitaliser les quartiers, on est obligé, d'en passer à des usages différents, à des utilisateurs différents, pour rendre euh, finalement l'immeuble beaucoup plus ouvert sur son environnement et sur ses différents utilisateurs euh, potentiels. Alors, comme un joli dessin vaut mieux qu'un gros discours, je vais euh, vous montrer un exemple qui, est, qui vient de sortir, qui est l'immeuble que nous venons de livrer, à la semaine dernière qui est à la Défense, l'immeuble Ampère à gauche et celui qu'on vient de livrer, c'est Watt à droite. Alors, on reste quand même un monde d'ingénieurs, hein, Ampère et Watt, il fallait quand même qu'on donne des noms euh, des gars qui n'avaient pas fait Dauphine. Hein. Et donc, euh, on a mis quand même des noms un peu, euh, un peu techno pour euh, des immeubles qui ont des caractéristiques très intéressantes. Alors, sur cette première slide, je voudrais vous faire, euh, s'il vous plaît, Remarquez deux choses. D'abord, une architecture très contemporaine. Cette architecture très contemporaine laisse une très large place aux arrondis. Les façades anguleuses, verticales, maintenant, sont de moins en moins appréciées et les courbes prennent leur importance. Et de ce point de vue-là, les ateliers 2, 3, 4, qui sont notre architecte, ont réalisé une magnifique, un magnifique bâtiment. Alors, on le voit mal, mais si un jour vous, vous avez la... Curiosité de venir, vous verrez un travail absolument magnifique sur les façades euh, qui ont été faites par un façadier euh, très euh, renommé qui, euh, qui ont en fait des façades en, en aluminium ou l'équivalent qui sont percées de trous euh, très euh, élégamment disposés et qui font un, un, enfin, une façade absolument magnifique. Bon, Ça, c'est pour l'architecture la, extérieure. Et puis, vous remarquerez surtout la végétalisation qui est omniprésente. Hein. Vous avez trois terrasses, un rooftop, un puits de verdure et à pratiquement, alors on le voit pas très, très bien ici parce que euh, l'image est lointaine, mais presque à tous les étages, des balcons, des loggias euh, ou des terrasses en fonction des endroits euh, qui, permettent à, de qui permettent de s'oxygéner, qui permettent de s'oxygéner à partir du moment où les fumeurs ne s'y réfugient pas, ce qui euh, malheureusement est souvent le cas. Mais enfin, à, à ceci près, lui, incontestablement, les nouveaux immeubles s'ouvrent sur l'extérieur et s'ouvrent sur le végétal. En matière d'architecture intérieure, la tendance de la nouvelle offre de bureaux est extrêmement claire. Nous empruntons désormais les codes de l'architecture intérieure de nos bureaux au lobby des grands hôtels. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez euh, maintenant, dans un bureau qui vient d'être livré nouvelle génération, vous avez l'impression d'être dans un cinq étoiles. Euh, la disposition, euh, l'accueil, les couleurs, les matières ne vous donnent pas du tout l'impression d'être dans un espace de bureau, mais d'être entré dans un, dans un hôtel. Ça, c'est vraiment un point, euh, un point important parce que nous avons beaucoup appris par la mixité des usages, d'ailleurs, parce que quand dans une tour, vous voulez mettre un hôtel... Dans les, dans les derniers étages, vous êtes bien obligé de faire en sorte qu'en bas, quand les clients arrivent, ils soient accueillis par un desk d'hôtel. Et donc, cette idée nous a, nous a permis d'évoluer et de faire en sorte qu'on se retrouve plus en voyage quand on va au bureau qu'au qu boulot. Et puis, le deuxième point très important de cette évolution, c'est l'ouverture sur l'extérieur, puisque deux éléments importants de cet immeuble, sont ouverts aux résidents de Courbevoie, de La Défense et aux gens qui passent. Le restaurant, qui ne sert pas simplement de cantine, mais qui est ouvert sur l'extérieur, c'est-à-dire que euh, nous espérons que euh, ce sera un restaurant de plus à La Défense qui sera utilisé par nos collaborateurs qui bénéficieront bien entendu des, ta des tarifs adaptés, mais également des gens qui seront heureux de venir déjeuner à un endroit euh, de qualité. Et puis, euh, une crèche qui, elle, par définition, ne sera pas ouverte qu'aux collaborateurs de, de la banque. Remarquez, avec l'activité des collaborateurs de la banque, on a largement de quoi remplir la crèche, mais nous sommes partis sur l'idée qu'on euh, pourrait ouvrir également la crèche. Et donc, ça veut dire que euh, nos nouveaux immeubles, c'est complètement différent de ce que nous faisions avant, Dialogue avec l'extérieur. Alors qu'à euh, la société générale, quand vous allez dans les tours de la défense, pour ceux qui les connaissent, on les voit régulièrement en contreplongée quand il y a un scandale qui touche la banque, euh, ces tours sont une forteresse, en réalité, parce que dès que vous entrez, vous êtes arrêté par un service de sécurité qui vérifie euh, les raisons de votre accès. Et donc, vous voyez, on, on est dans un autre monde. Alors, ça ne veut pas dire que dans les, les parties... Euh, qui sont des parties de bureaux réservés aux entreprises, de nouveaux, nouveaux immeubles. Il n'y a pas de contrôle d'accès, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, les espaces d'accueil, les espaces dans lesquels les gens se retrouvent, sont des espaces dans lesquels ils peuvent circuler. Ensuite, nous avons… Alors ça, c'est réel, hein, ce sont des… C'est exactement… Alors ça, vous voyez, c'est là. Pour ceux qui se rappellent de ça, je ne sais pas à quoi ressemble celle de Dauphine. J'espère qu'elle est aussi chic que cette cafétéria qui est ouverte aux collaborateurs. Mais vous voyez, c'est un bar. Et donc, en fait, nous avons, j'ai oublié de le dire, c'est important, nous avons ouvert une rue, en fait, entre Courbevoie et la Défense, rue qui n'existait pas. Évidemment, avec le concours de Paris-La Défense qui nous a laissé l'ouvrir. Et maintenant, on peut aller de Courbevoie jusqu'au centre de la Défense en passant par cette rue. Et donc, nous avons créé du trafic. Et plutôt que de faire la cafette à l'ancienne, on a fait un bar ouvert à tout le monde où nous espérons que se mélangeront à la fois euh, des collaborateurs de l'immeuble et puis aussi <coughs> des, euh, des touristes ou des gens qui seront euh, extérieurs. Alors, Évidemment, euh, dans euh, l'évolution nouvelle des bureaux, il y a deux éléments euh, nouveaux sur lesquels on doit travailler. C'est euh, évidemment la convivialité et la connectivité. Et pour ce faire, nous avons créé un espace euh, spécifique qui est une agora connectée, donc, qui dispose évidemment de, de tout ce qu'il faut pour travailler, de travailler à distance, et évidemment des espaces collaboratifs, espaces collaboratifs qui permettent des réunions informelles. Alors je, je le dis d'autant plus savamment que euh, j'ai observé que depuis que nous avons, moi je, je, je travaille dans l'immeuble Ampère qui est l'immeuble jumeau qui a été livré quelques années avant, celui que je vous montre, qui est Watt. Et il se trouve, vous vous en doutez, que c'est Sogeprom qui a réalisé ces deux immeubles. Eh bien, je me suis rendu compte que depuis qu'on avait fait une cafétéria extrêmement sympathique, ouverte sur l'extérieur et sur une terrasse, avec du mobilier très design et des, une déco qui change régulièrement, je me suis rendu compte que les collaborateurs descendaient à la cafette pour travailler. Et très souvent, je vois des réunions qui ne se tiennent plus dans des salles de réunion, mais qui se tiennent en bas, parce que c'est beaucoup plus confortable de travailler, notamment l'été, euh, où les collaborateurs décident euh, de s'installer sur la terrasse et euh, évidemment euh, peuvent travailler de façon beaucoup plus, beaucoup plus confortable. Alors ensuite, euh, un point euh, important euh, à signaler, je parlais de, de végétalisation. Les immeubles modernes, hein, dans la nouvelle offre de bureaux, nous faisons évidemment euh, la promotion de la biodiversité. On le voit ici, alors ce n'est pas très facile à lire, mais nous avons 100 variétés différentes de plantes et d'arbres et nous avons six labels environnementaux parmi les plus exigeants. Alors, à vrai dire, nous ne sommes pas particulièrement vertueux en la matière. Ce que nous faisons, c'est que nous, nous, nous appliquons la réglementation, et la vérité, c'est que si nos immeubles ne respectaient pas ces critères de, de, de labels environnementaux, ils ne seraient de toute façon pas loués, parce que le propriétaire de cet immeuble, c'est la Française, euh, et euh, la Française possède à la fois Ampère et Watt Ampère est loué en totalité Watt est en cours de commercialisation et ce que vous voyez c'est la plaquette euh, commerciale d'Ampère hein, qui permet évidemment euh, de mettre en valeur les, les différents euh, éléments et puis enfin j'ai gardé le meilleur pour la fin évidemment euh, l'aménagement du toit terrasse qui là est, une, est vraiment un espace très, très imposant, c'est plusieurs centaines de mètres carrés, et vous avez vu qu'on on, on a organisé la terrasse d'une manière sympa, euh, d'abord parce qu'il y a des parasols qui peuvent servir aussi de parapluie, euh, mais euh, vous voyez que euh, les espaces sont faits pour qu'on puisse s'asseoir de façon informelle, et franchement, euh, avec une assez belle vue sur Paris, qui n'est pas manifeste quand on est là, on peut évidemment euh, travailler euh, au beau jour en pleine nature et, et à l'extérieur. Voilà, je voulais vous montrer, euh, je voulais vous montrer ça parce que je, je trouve que euh, l'évolution finalement euh, de l'offre de bureaux, c'est euh, véritablement euh, cette euh, volonté dans euh, la normalité euh, post-Covid. Nous avons eu l'obligation absolue de trouver un effet waouh qui incite nos collaborateurs à revenir. Et l'offre de bureau est profondément modifiée. Je regarde les programmes de nos concurrents. Je pense par exemple aussi.